Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans l'endroit où on va aller maintenant. Coucou les loulous, alors aujourd'hui première vidéo avec un nouveau hulaire d'Alsace qui s'appelle Robin, et on va partir de Colmar en direction de Munster. Mais avant tout, mais qui est Robin Euh, moi je suis un hulaire d'Alsace, Quoi d'autre Je suis entrepreneur colmarien de 31 ans, euh, qui a un projet donc caritatif euh, de faire un road trip de 4200 km cet été euh, pour une association qui est l'association du Petit Prince, qui réalise des rêves d'enfants malades, parce que je pense que c'est important de continuer à faire rêver des enfants qui euh, sont confinés à l'hôpital comme nous, mais et, dans des états bien plus euh, sérieux. propre la c'est roule ma poule oui alors le projet aujourd'hui comme je disais c'est on part de Colmar, on va faire une vingtaine de kilomètres sur un chemin qu'on n'a jamais fait en direction de la vallée de Munster et j'espère qu'on pourra faire quelques images de drone pour vous présenter un petit peu euh, bah, ce petit coin qu'on qu n'a jamais fait en fait. C'est Colmar, c'est l'Alsace. Donc Didier Normal <rire> tu vois, mec. Donc là on est à Turquie. on va rentrer par la porte du Brandt. Turkem a trois accès dans sa ville, hein. donc la porte du Brandt c'est l'accès qui donne euh, au vignoble on va ensuite ressortir par la porte de Minster, qui s'appelle aussi donc la porte des sorcières. Euh, donc la porte des sorcières, pourquoi Parce qu'au Moyen-Âge, en fait, pour les faire brûler, on les sortait de la ville, on les sortait par la porte de Minster. Et donc on est dans la rue des Vignerons à Turquen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut voir la richesse des vignerons par rapport à la taille des entrées. Donc plus l'entrée était grande, ça veut dire que plus le vigneron avait de vignes, il avait besoin de place pour faire rentrer son vin. Donc si vous voyez les petits porches, alors vous pouvez dire que c'était un vigneron qui avait pas beaucoup de vignes, alors que les porches énormes c'était vraiment pour les vignerons qui avaient beaucoup, beaucoup de, de vignes d'ailleurs. Du coup à notre époque ça n'a toujours pas changé, hein. plus elle est grosse et plus c'est valorisé. Hein. Déjà à l'époque c'était l'attaque qui comptait. Et donc ça, là c'est la Porte de Master qui est derrière nous. Donc là on va vers la vallée de Master, vers donc là où on brûlait les sorcières à l'époque. Nous voilà, Munster! La vallée de Munster. <rire> il est où, Albert <rire> Il est, où, il est où, Albert Alors, c'est quoi C'est une église euh, Ou alors, c'est un porte cigogne Alors, le coup du drone, je pense qu'on va laisser tomber dans la mesure où il commence à pleuvoir. Donc bon, tant pis hein. Hop là, guys, et roule ma poule Je m'appelle Albert, j'habite <rire> là, derrière, dans la, la vallée de la la papa, yalala. yalala, la la la la la, la.